habitante de quartier depuis 40 ans, donc soucieuse du de bien-être des de gens, des locataires. Je suis là aujourd'hui pour continuer les projets. Ces projets-là, en fait, euh, j'ai proposé à Fanny, Fanny qui était coordinatrice avant, et euh, oh, je trouvais qu'il n'y avait pas de projet pour personne. Pour personnes âgées et puis qu'on a on a la chance d'avoir diversité culturelle je me suis dit ça c'est une bonne chose pour se raconter ensemble faire quelque chose ensemble donc euh, il y en avait 15 bacs où ce que chaque personne il pouvait euh, donc euh, planter ses qu'est ce qu'il voulait et on avait bacs euh, euh, euh, à la communauté c'est à dire qu'on a plusieurs personnes qui peut travailler là-dedans et puis euh, donc on a on a réalisé vos bon, petits projets à en fait qui est très très enrichissant pour tout le monde parce que, pas seulement que c'est important pour nous, mais toutes les personnes qui, euh, qui habitent à Où et qui veillent sur le jardin. Je vis ici euh, donc, euh, depuis à peu près six ans. J'étais intéressée par le projet parce qu'il permettait aux habitants euh, de se réunir, de se voir, de travailler ensemble, de faire des projets, des sorties. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée euh, euh, au jardin de l'amitié. Et donc, euh, j'ai demandé un bac et euh, je plante des choses de, dedans. Et puis, on peut récolter ses fruits aussi. Euh. Et en même temps, euh, ça nous permet de partager parfois des repas, parfois des sorties. Euh, on, se ré, on se réunit régulièrement et puis on se voit, on s'aide les uns les autres pour, euh, pour les dit bacs. les gens qui participent sont des gens, des fois, il y a on a qui voulait faire descendre pour euh, qu'ils assemblent, on fait quelque chose de positif. Il y en a des jeunes, quand vous voyez, il y en a Homme aussi qui est là, il y en a un peu de tout. Donc nous autres, on a envie d'avoir mélangé culture en même temps l'âge aussi qui était important pour nous tous. Et en même temps au niveau social aussi, on est différents au niveau social aussi.